Salut Dans cette vidéo, on va voir la modélisation d'une nouvelle pièce de notre auto. Et donc, euh, avant de continuer, je voulais euh, faire ça pour que on puisse voir des couleurs random sur notre belle petite voiture. Et donc, euh, on va réaliser dans cette vidéo cette partie et cette partie ici, là. Il y a sûrement d'autres parties, mais pour l'instant, on va se focaliser sur ça et ça. Et donc, cette partie, bizarrement, elle ressemble à un cube. Encore une fois, on va utiliser le cube de base. Et donc, on va faire un Shift A, on va aller dans les mèches, on va prendre le cube. Et donc, le cube, on va l'éditer en Edit Mode, raison pour laquelle on fait Tab. Et on va placer ici. Et on va faire un Slash. Ok. On a ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en euh, wireframe. On va faire comme ceci, un board select. On se déplace jusqu'ici. Et on va euh, faire un CTRL-R ici et on va scaler ici. OK. Là, on va faire un CTRL-R ici j'ajoute deux edge loops de maintien je fais un sx là je fais un ctrl r ici je fais un ctrl r je pars sur ma vue de profil et je vais également faire un autre ctrl r ici ok nice je vais sélectionner ma partie ici, je vais faire une rotation et je vais déplacer vers le haut comme ça. Je vais faire une rotation et je vais déplacer vers le haut comme ça. Là, je vais faire un board select et déplacer ici et scaler un tout petit peu. Comme ceci. Je vais également rajouter des edge loops de maintien et je vais faire un S. Z ici. Alors en faisant le SZ ça ne donne pas bien et donc la solution qui reste c'est de faire glisser les vertices. Et donc aussi on va faire un Alt clic droit, CTRL E edge Slider. Je slide mes vertices vers le haut. Comme ceci, et je fais la même opération en bas. CTRL E slide. et slide ici en CTRL E. Je pars sur add modifier subdivision la surface. Je mets ma viewport, add à deux. smooth mes me vertices avec un W chez Smooth et je vais à présent euh, venir ici en bas faire CTRL E. Et slide comme ceci. Et euh, je vais, moi, déplacer ici vers le bas. Comme ça. Et ici, je vais déplacer vers le haut. Et ici, je vais faire un R. Et alors, déplacer comme ça, un tout petit peu. Et un petit R. ok j'ai cette forme qui est euh, plus ou moins celle que je voulais faire et je vais faire un slash pour faire revenir les autres éléments de ma scène et donc cette forme moi je vais la placer là où il faut la placer du coup je fais une rotation et je fais un déplacement comme ça ok je me place sur ma vue de face et ici en haut, on va chercher à avoir des coins beaucoup plus arrondis. Et donc, on va faire ici un alt clic droit, un contrôle E, un edge slide. Comme ça. On va faire de même ici euh, en haut, sauf que ici, on va plutôt faire glisser ceci, par la boucle de l'artiste non, mais les edges que l'on voit ici. Du coup, on les sélectionne là. ici, ici. Je pars en mode de sélection du vertice. Je fais un CTRL E et ensuite un H-Slide. OK. Je pars sur ma vue de profil. Je regarde ce que je dois modifier encore. Et ici, je vois que je peux faire un H-Slide. ou alors un G Ici également je fais un Ctrl E et slide Ici je fais un box select et je fais un déplacement comme ça Je fais également un déplacement sur l'axe de Z Je monte encore un tout petit peu en wireframe. Je vais déplacer un peu comme ça. Et euh, je vais faire un C ici. Et une petite rotation comme ça. Là en bas, pour terminer, je vais faire un... Alors, je vais faire un C, comme ça. Il vais faire un G, comme ça. Ok. Euh, nice. Je vais faire un slash. Et je vais utiliser le Proportional Editing. Ici. Avec un Shift maintenu. Je vais un peu... Diminuer la taille. Vue de face. Euh, vue de profil. Parce que là actuellement je vois pas bien euh, l'image de refond Donc je vais un peu regarder sur une autre vue. Ici, euh... je vais regarder un peu ici, ouais, c'est plutôt ça, je trouve, euh, juste que ici, on va rajouter une edge là, et on va déplacer ici vers le haut. Je fais slash, un petit slash, comme ça. Ici, je déplace vers le haut. Je fais ça. Et je fais slash. je peaufine quelques détails ouais désolé si je prends un peu de temps pour faire ça. toutes ces modifications c'est parce que par rapport à mon image de référence euh, j'ai envie de m'approcher au maximum mais déjà je vois que c'est bon pour cette pièce et donc on va donc faire euh, la seconde pièce celle-ci je vais changer d'image de référence pour travailler avec cette image ici euh, et donc et donc et donc déjà ici je vais un tout petit peu reculer ça là et là si vue deux profils là ouais Ok. Euh, mon volant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation de 180 degrés. Et je vais faire une rotation R de 45 degrés. Alors R de moins 45 degrés. Ou oh, alors R de moins 40 degrés. Ok. Et ici, je vais juste déplacer... Ça un tout petit peu vers le haut. Alors, ici, j'ai plutôt faire un contre R. Ici, je vais un peu reculer ça devant. Et donc pour faire ça on va utiliser un path. On va aller en faire un shift A, on va aller dans les curves et on va importer un path. On va faire slash pour le placer au premier plan, un vue de face. Et on va aller en edit mode. On va euh, déjà venir ici en bas, dans les euh, dans géométrie, dans bevel, et au niveau du diff, on va augmenter ici, comme ça. Ok, maintenant on va donner une belle forme à nos coupe de baisier, à notre cœur je vais dire. Et ici, on va placer ça comme ceci. Ici et là. Ici, je peux faire un X, Dissolve vertice parce que c'est pas nécessaire. Et là, je vais extruder. Je vais extruder comme ça. Je vais encore extruder. Comme ça. Avec des e ici je vais déplacer ça comme ça. Ici je vais faire un dissolve de celui-ci. J'ai bien placé ça à ce niveau. Alors ici on peut pas faire un ad center parce que apparemment ce sont des keufs et ils n'ont pas cette propriété du coup moi je vais d'abord chercher à bien les arranger comme ça celui-ci on peut faire dissolve x dissolve pour bien euh, les placer comme ça avec le minimum de vertices. x dissolve là ça vient comme ça Se part un tout petit peu alors comme ça ça arrive ici on peut tout sélectionner et on fait un SX ou alors un alt s sur l'axe des x. Un objet mode, on peut faire un sx comme ça. On regarde bien la forme parce que lorsqu'on va la valider, on ne pourra plus forcément la modifier. Ok, nickel. Du coup, là, on va faire un Shift-D ici. Ici, je vais mettre dal Not Visible. Je vais cacher ça. Celui-ci. Je vais aller dans Objet Convey to, Convey to Mesh. Mais avant, je vais venir ici. Je vais mettre A Car. Et je vais maintenant venir Objet, Set, convey to, Mesh. Je regarde à quoi ça ressemble en Edit Mode. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de vertices. Du coup, je vais faire un CTRL Z. Et je vais mettre la valeur croix ici. Je vais maintenant venir dans Objet, Convect tout Mesh. Um, ok, déjà que c'est un mesh maintenant, je vais faire ici un Breed Edge Loop. Du coup, je fais un alt clic droit, Shift-Maintenu, alt clic droit, Ctrl-E, Breed Edge Loop. Je peux supprimer une loop ici, X-Dissolve Edge, comme ça, il ne me reste plus que ça. Et je pourrais maintenant ici ajouter la subdivision de surface et mettre le level du port à 2. Déjà on a cette belle forme qui est présente ici. On peut également modifier les proportions en Edit Mode si elles ne correspondent pas. Avec un Alt S. Ou alors utiliser le Proportional Editing. Pour pouvoir euh, modifier comme ça ou même ici comme ça il dit le mode tac tac alt s alt s Ok, nice. Du coup là, on va sélectionner nos pédale. On fait slash. On part sur la vue de dessus. Et euh, je pense qu'elle est positionnée quelque part ici. En scale. Euh, vue de profil. Elle est quelque part là. Mais avant de la positionner, d'abord ici, on va un tout petit peu déplacer ça devant. Là. Ok. Cette partie, on va déplacer aussi un peu devant. Ici, un peu devant. et nos pédales on va les placer là euh, sauf qu'on va d'abord faire une rotation sur l'axe des z de 180 degrés et on va également faire une rotation comme ça un scale et un g je pars sur ma vue de dessus je déplace ça un peu là. Euh, je vais faire la symétrie avant de terminer cette vidéo. Du coup, comme j'ai effectué des rotations sur mon objet, je fais d'abord un Shift C. Je vais faire un Ctrl A, Apply All Transformation. Et je vais faire Add Modifier. Et enfin mirror, ça m'écraille sans frais ici de l'autre côté et je pense que euh, c'est tout pour cette vidéo je vais également vérifier quelques petits détails comme par exemple la proportion ici avec un alt-S et déplacer un peu comme ça Déjà, vue de face, je vais prendre une autre image de référence. Ici. Et là. Ouais, ici, on voit bel et bien euh, nos, les pédales de la voiture. Du coup, je vais un peu se faire monter ça. Je scale, je déplace comme ceci. Déjà, euh, la roue sera un tout petit peu plus petit, mais bon, c'est pas trop grave. Ici, on va faire un Alt S, lutte face, Alt S. Scale, scale, scale. Ici, on va faire un petit Rx. Euh, et voilà, je pense que c'est tout euh, pour cette vidéo. Ici on va ajuster encore un tout petit peu ce qui est ça. Je pense que c'est plus ou moins tout pour cette vidéo. Ici on va un peu rabaisser le siège, de même avec cette partie ici. Le volant, on va un tout petit peu le scaler et le déplacer comme ça. Ok, euh, avant de même de terminer la vidéo, on va ajouter une curve, ici, euh, un cylindre. On fait un Shift A. Dans les mèches, on importe un cylindre. On me laisse les configs par défaut à 16 et tout. On part en Edit Mode et on scale comme ça. On ajoute les Loop de maintien. On fait une rotation on sélectionne tout en fait tout d'abord on scale sur l'axe des z on scale de manière générale on fait un r avec un contrôle maintenu et on fait un g on fait un r et on scale scale encore ici on déplace en reframe on déplace également ici on va faire un bord select et on va faire un g Ici j'ai fait mon contrôle R, ici j'ai fait mon contrôle R, ici également j'ai fait un slash, j'ajoute des edge loop de maintien à ces endroits, j'ajoute le modifier subdivision de surface, je mets la viewport à 2 et je smooth les vertices, j'ai fait un slash. Vue de profil, on a ceci. Vue de face, on a euh, ceci. Je n'aime pas trop la rotation de mon élément. Et donc, je vais modifier un peu ça. Vue de face, je vais un peu soulever. Et on édite mode je vais un peu skier ça alors non et ici je vais un peu avancer et descendre Ici on fait R, on fait un Shift C, et euh, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Là, je vais modifier un peu les détails. Là, on peut faire ça. Et ici, on va, euh, pourquoi pas, supprimer tout ça et faire un slash wireframe. Et je vais fermer ici un M at center. Je vais faire de même ici Extrusion Scale E S M at center. Je fais un slash. Euh, ici, je vais un tout petit peu déplacer sur l'axe Z. Et je vais un tout petit peu scaler mon objet ici avec un shift maintenu. Ok. On va un tout petit peu l'effet monter comme ça on va euh, on va laisser ça euh, ah, ah, ici on va faire un contrôle z ici et là et là et mode Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.